Voici ce psaume 133, oh qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter unis ensemble. Et je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ce psaume pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça rappelle l'importance de vivre d'amour fraternel, et c'est vrai, c'est bon, et c'est agréable, et c'est bien de le rappeler. Mais si vous écoutez bien, le psaume va beaucoup plus loin. Il ne dit pas juste c'est bon, et c'est agréable. Le dernier verset, c'est de dire... C'est là que l'Éternel donne la vie pour l'éternité. Donc c'est même une question de, de vie ou de mort, dirais-je. Donc oui, l'amour fraternel n'est pas juste bon et agréable, c'est aussi le, le sens même de notre vie. Et cet amour fraternel dont il est question, ce n'est pas juste d'être sympathique avec les gens, si vous voulez. Vous le savez, l'amour de l'Évangile, c'est une véritable ouverture sur les autres. C'est de s'intéresser à l'autre comme sujet, c'est de l'accueillir comme une personne, comme un vis-à-vis, -vis, comme quelqu'un qui me permet d'abandonner mon égoïsme et mon autocentrage centrage pour être capable de, de me mettre à la place de l'autre et de l'accueillir en tant que tel. Alors il y a une troisième raison qui, qui me plaît dans ce psaume, c'est tout ce qu'il y a entre le premier et le dernier verset. Parce que là on a tout un, un tas d'images hétéroclites assez étonnantes, il dit que c'est comme l'huile versée sur la tête qui va sur la barbe, la barbe d'Aaron, donc on a deux barbes déjà, qui versée ensuite va sur les franges du vêtement. C'est comme la rosée du Mont Sillon, de, de l'Hermont qui va jusqu'au Mont Sillon. Donc toutes ces histoires sont, sont un peu curieuses et ces images sont difficiles. Et comme j'aime la difficulté, et je me suis dit que la Bible n'est pas juste un livre poétique pour faire joli, c'est qu'il doit y avoir du sens là-dedans. Et donc pourquoi nous dit-on que l'amour fraternel est comme l'huile la meilleure qui versée sur la tête descend sur la barbe, etc. Alors j'ai regardé point à point et j'ai quelques pistes que je voulais vous suggérer. D'abord, on nous dit que c'est comme l'huile la meilleure versée sur nous. Alors là, je vous fais une petite leçon d'abord sur les parfums, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les parfums ne sont dissous dans l'alcool que depuis le 19e siècle autrefois les parfums étaient dissous dans l'huile et donc dans la bible quand on parle d'huile il s'agit d'huile parfumée et donc en fait c'est du parfum alors voilà l'amour fraternel c'est comme un parfum versé sur nous et ça ça me plaît beaucoup parce que d'abord si moi j'ai de l'amour fraternel ce que j'essaye d'avoir eh bien ça me rend plaisant pour les autres parce que si vous mettez du parfum c'est pour être agréable aux autres voilà et puis Là, excusez-moi, c'est un peu moins plaisant, mais c'est néanmoins vrai. Du temps de Louis XIV, encore, vous savez, comme il ne se lavait pas beaucoup, il ne sentait pas bon, et on mettait du parfum pour masquer les mauvaises odeurs. Alors, je vous dis, ce n'est pas très élégant, mon image, mais néanmoins, elle a quelque chose de juste. C'est que, nous, on n'est pas toujours de bonne odeur pour les autres. Et que parfois, on agresse les autres, même sans le vouloir. Parce que, voilà, on s'y prend mal, on est maladroit, enfin, on dit des choses qui ne sont pas bien, quoi, si vous voulez. Et en fait, euh, la bonne relation avec les autres, l'amour du prochain, l'amour de l'autre, déjà ça, ça permet en quelque sorte de masquer un peu notre mauvaise odeur. Nous, nous ne sommes pas parfaits, mais mettre un peu de fraternité dans nos vies, eh bien ça masque le mal, comme le parfum masque notre odeur qui n'est pas forcément agréable. Donc voilà qu'il est bon pour des frères d'habiter ensemble, c'est comme un, on se revêt d'un parfum pour les autres et c'est déjà pas mal. Mais ensuite, si vous avez suivi les cours de, de l'école biblique, vous savez bien sûr que l'huile est un parfum, mais c'est aussi dans toute la Bible un symbole important, un symbole de la présence même de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que l'on mettait, vous savez, sur ce qu'on appelait les messies, l'onction messianique. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on versait de l'huile sur un certain nombre de personnages pour dire qu'ils étaient revêtus, de la présence de Dieu, revêtu du Saint-Esprit, revêtu de l'autorité divine. Et ces personnages, c'était trois types de personnes, les, les rois, les prêtres et les prophètes, qui étaient ou un, donc qui étaient Messie, si vous voulez. Alors, voilà l'huile qu'on met sur notre tête, c'est-à-dire que quand il y a de l'amour fraternel qui circule, ça fait de nous des, des rois, des prêtres et des prophètes, et ça nous donne cette présence de Dieu, symbolisé par l'huile. Alors pourquoi dans l'Ancien Testament a-t-on eu l'idée de représenter la présence de Dieu par de l'huile Ça c'est une petite question que je pose à peu près tous les ans aux enfants de l'école biblique et ils ont plein d'idées en fait à ce sujet. Alors certains disent eh bien, parce que l'huile déjà c'est une nourriture, c'est ce qu'on met dans la salade si vous voulez, et l'huile c'était à l'époque une nourriture particulièrement riche. Et c'est vrai, oui, la présence de Dieu est une vraie nourriture pour notre vie. D'autres disent, mais l'huile, c'était aussi pour faire de la lumière. Il y avait des lampes à huile à l'époque seulement. Et donc l'huile est aussi source de lumière. Oui, la présence de Dieu est source de lumière dans ma vie. Et puis, d'autres ont dit, mais ça plus avant, aujourd'hui ça se fait peu, mais l'huile était aussi ce qu'on mettait sur les plaies, comme un baume pour calmer la douleur. Et c'est vrai que la présence de Dieu est aussi une huile dans notre vie, ça, ça fait du bien, ça calme la douleur, ça, ça apaise. Bon, J'en ai un autre qui m'a dit, l'huile c'est ce qu'on met dans les vélos pour pas que ça grince. Alors je ne sais pas s'il y avait des vélos du temps de Jésus, et je ne sais pas s'il y avait des mécaniques qui grinçaient, mais mettons que l'image soit belle. Oui, l'huile ça empêche de grincer, on met de l'huile dans les rouages. Et ça c'est vrai pour Dieu. Euh, notre vie parfois elle grince de partout, et finalement quand on a la présence de Dieu, eh bien, tout est plus fluide. Et là, vous avez vu, il s'agit de la présence de Dieu, mais on nous dit... Par de la même la présence de Dieu, ce qui donne tous ces trésors de l'huile sainte, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel qui est pour nous déjà une nourriture, parce que vraiment, mes amis, quoi de plus beau, quoi de plus, de plus précieux dans notre vie, que de vivre une relation fraternelle avec quelqu'un, et que cette, cette relation d'amour, de don, de générosité, de grâce, c'est vraiment la nourriture de notre âme et de notre vie. Ensuite, que ce soit une lumière... Ah tiens, là, je vais vous secouer un peu plus. La lumière, c'est ce qui permet de, de choisir notre chemin, choisir notre route. Eh bien, mes amis, que l'amour fraternel soit ce qui vous aide à décider de ce que vous ferez demain. C'est-à-dire que dans nos relations, dans nos choix, nous, nous agissons à la lumière du Christ, bien sûr, mais aussi à la lumière de l'amour fraternel. Que ce soit l'amour fraternel, soit la, le critère de ce que nous choisissons de dire, de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire. Et puis que l'amour fraternel donne aussi la, la douceur, la, le, le soin, l'apaisement et tout ça, je veux bien le croire. En tout cas, oui, effectivement, cet amour fraternel, c'est vraiment quelque chose qui est un don divin, comme un baume précieux, qui éclaire, qui nourrit et qui restaure toute notre vie. Mais le psaume ne dit pas cela, il dit, enfin, pas que cela, c'est comme une huile qui, sur la tête, descend jusque sur la barbe. Alors là, je ne m'adresse qu'à la moitié de la population, puisque tout le monde n'a pas de barbe. Moi, j'en ai une. Mais en fait, même si vous êtes sans barbe, vous en avez une quand même. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous savez, les mots hébreux ont toujours des doubles sens. Et la tête, roche en hébreu, ça veut dire la tête, mais ça veut dire aussi le commencement. D'ailleurs, comme en français, on dit la tête d'un train. Un train, ça n'a ni que ni tête, si vous voulez, mais néanmoins, un train a une tête, et la tête, c'est le début. Donc la tête, c'est le commencement. Et la barbe, zaken, en hébreu, ça veut dire aussi la vieillesse. Voilà, parce que, qu'effectivement, je suis vieux, j'ai une barbe blanche, et même si vous n'avez pas de barbe, vous pouvez être vieux aussi, Ou enfin, vous le serez peut-être un jour, je vous le souhaite. Parce que la vieillesse est le seul moyen de vivre longtemps. Et donc... L'huile qui va de la tête jusqu'à la vieillesse, c'est pour dire que l'amour fraternel est une source de bénédiction pour toute la vie, de la naissance à la mort. Ça versée sur la tête, du commencement, jusqu'à la barbe, c'est-à-dire jusqu'à jusqu vos derniers jours. Et jusqu'à son dernier souffle, vous ne pourrez peut-être plus marcher, vous déplacer, manger, je ne sais pas quoi. Mais toujours, il est possible d'aimer, d'accueillir, de recevoir et de faire attention à l'autre. Et puis, il y a une deuxième barbe dans le psaume. Versée sur la tête, descend sur la barbe. La barbe d'Aaron. Ah, une deuxième barbe. Alors, la deuxième barbe, quelle est-elle Encore un petit rappel d'école biblique, pardon. Aaron, vous savez qui c'était C'était le frère de Moïse. Et il était aussi le chef des prêtres. Il y avait la tribu des Lévites, et Aaron était le chef des prêtres. Et les prêtres étaient ceux qui représentaient la, la relation avec Dieu. Donc Aaron représente, symbolise, si vous voulez, la, la relation avec Dieu. Et je reprends ma barbe. Pourquoi la barbe d'Aaron Parce que, je vous ai dit, les mots hébreux ont plusieurs sens, mais pas que deux. La barbe veut dire aussi, Zaken, ça veut dire aussi la force, la puissance. Vous savez, le, toute, toute la pilosité dans la Bible était symbole de puissance, comme... Sanson, avec ses grands cheveux et sa barbe était plein de force, et donc Zaken c'est aussi la force. Alors le, rap, le rapport avec l'âge, bah, c'est la force de l'âge, voilà, si vous voulez, en quelque sorte. Et donc la barbe d'Aaron, je dirais, c'est la puissance de la relation à Dieu. Et donc vous voyez que l'amour du prochain, non seulement illumine, renouvelle toute notre vie concrète, matérielle, de la naissance à la mort, et est aussi ce qui bénit, irrigue, alimente, illumine, nourrit, apaise toute notre relation à Dieu. La relation à Dieu, elle est nourrie de l'amour fraternel, et il y a un lien évident entre l'amour du prochain et l'amour de Dieu. C'est ce que dit Jésus quand il dit qu « il faut aimer Dieu et son prochain », ce deuxième commandement qui lui est semblable, et c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure dans la liturgie, à propos de cet épître de Jean quand il dit euh, quiconque prétend aimer Dieu qu'il aime déjà son prochain. Mais lui, il n'a pas cessé de, de, de descendre. Elle descend de la barbe d'Aaron et elle descend, dit le psaume, sur le bord du vêtement. Alors là aussi j'ai des idées. L'idée, ça se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 15, au verset 37. Comme vous ne l'avez pas forcément en tête, je vais vous aider. C'est un des commandements... Euh, un des 613 commandements qui dit aux juifs « tu te feras des franges sur ton vêtement avec des petits nœuds qui s'appellent des tzitzits ». Encore aujourd'hui, les juifs traditionalistes, vous savez, ils ont des petits nœuds au bord de leur chemise, tout ça. Et euh, ces franges, elles avaient un sens particulier. Le, le texte des nombres dit que c'est tu feras ces franges pour te rappeler de ne pas suivre uniquement ton propre désir, mais d'obéir au commandement de Dieu. Alors, il y a toute une symbolique qui m'échappe. Je ne sais plus. Il y, a, euh, il y a cinq nœuds, comme les cinq livres de la loi, si vous voulez. Cinq commandements d'un côté, cinq commandements de l'autre. Il y a euh, cinq, si on multiplie cinq par le nombre de brins et par le nombre et euh, l'âge du capitaine, on trouve, on trouve 613, qui est le nombre de commandements dans la Bible. Et donc, ces nœuds, bref, représentent les commandements de Dieu. Alors, vous voyez, ces nœuds pour se souvenir d'obéir à Dieu, l'amour la, fraternel, descend finalement jusque là ça veut dire que dans le fond notre obéissance à dieu la loi elle-même elle est simplement elle vient simplement de l'amour fraternel et l'amour fraternel c'est ben, c'est le dernier mot du commandement de dieu et oublié les 613 et tout ce que vous voulez il n'y en a qu'un tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est exactement ce que dit jésus je pense qu'il connaissait un petit peu le psaume 133 jésus ne dit rien d'autre L'ensemble des commandements est résumé par cela. Et finalement, vous voyez que donc, tout cela est très, très beau. Si on pratique l'amour du prochain et l'amour de Dieu, ça donne la plénitude de notre vie, de la naissance à la mort, quel que soit l'âge, de notre relation à Dieu et même de notre obéissance totale à sa parole. Mais le psaume continue dans ces images hétéroclites. Et ce coup-ci, on abandonne l'huile. Et il dit, c'est comme la rosée qui du mont Hermon, descend sur les monts Sion. Les au pluriel, ce qui est bizarre, parce qu'en fait, il n'y en a qu'un, mais le psaume l'a mis au pluriel. Alors, la rosée, là encore, euh, symbole biblique auquel vous êtes habitué. vous savez que l'eau dans la Bible est un symbole double, euh, soit de vie, soit de mort. Euh, c'est la mort quand, quand il y en a trop. C'est le déluge, c'est la tempête, c'est l'eau, c'est la mer, et tout ça, on se noie, c'est pas bon, mais dès qu'il y a un petit peu d'eau, comme une douce pluie, comme une source, comme la rosée, alors là... C'est le signe de vie. Parce que, bon, vous, vous vivez pas dans des déserts, mais quand on est dans le désert et qu'on meurt de soif, une petite pluie, la rosée, quelle merveille, quelle fraîcheur, quelle source de vie Il suffit d'une douce pluie dans le désert pour qu'elle se transforme dans une sorte de prairie verdoyante. Et le voyageur asséché qui marche dans le désert et qui meurt de soif trouve une petite source d'eau et là, eh bien, il a la vie qui rentre en lui. Avec en plus cette image que l'on trouve dans l'évangile, qui est que la pluie est donnée sur le juste comme sur l'injuste, et la source coule pour abreuver le, le, le, le saint comme le voleur. Donc c'est l'image de la grâce de Dieu qui simplement transforme un lieu aride dans un lieu verdoyant, et plein de, plein de douceur et de bonté. C'est ce que l'on dit aux enfants, vous savez, au moment du baptême, hein, on ne leur jette pas des sauts d'eau à la tête, on met un peu d'eau sur la tête, justement comme signe de la grâce et de dire la grâce de Dieu, c'est cette eau, cette eau délicate qu'on verse sur toi, et qui fera de toi ce que tu es, parce que l'eau respecte aussi euh, la graine sur laquelle on la met, si vous voulez. Et j'aime cette image du baptême aussi, on ne fait pas d'un enfant euh, l'image de ce que l'on voudrait qu'il soit, mais la grâce de Dieu nous aide à, à développer pleinement ce qui, nos, nos potentialités et ce qu'il y a en nous, et permet de transformer notre vie qui serait qui risquerait ou qui peut être parfois euh, desséché, triste, dur, minérale, dans un, un jardin plein de douceur, de verdure, de bonheur et de, et de tendresse. Donc voilà, cet amour fraternel, c'est aussi comme la rosée qui irrigue notre vie et dont on nous dit qu'elle descend sur le Mont Sillon. Le Mont Sillon, vous le savez, c'est le lieu du Temple et donc cette rosée, elle irrigue aussi toute notre religion, je l'avais dit dans notre relation à Dieu, mais aussi toute notre foi. Et notre foi, notre pratique au temple est irriguée par l'amour fraternel. Et si elle n'a pas cet amour fraternel, notre pratique risque de se dessécher, de devenir un désert d'épines et de pierres. Donc oui, nous avons besoin de la rosée. Et je vous ai dit que le psaume a mis les « monts sillons au pluriel, ce qui est très étonnant parce que je crois qu'il n'y en a qu'un, c'est celui où il y a le temple de Jérusalem. Et ce pluriel me plaît, surtout dans, dans cette église de, de, de l'oratoire où, où vous euh, promouvez la, la, la diversité. Eh bien, oui, il y a plusieurs monsillons dont vous pouvez adorer Dieu à votre manière, ici ou ailleurs, avec telle liturgie, telle autre, protestant, catholique, maronite, ce que vous voulez. Il y a plusieurs monsillons, et quel que soit votre monsillon, eh bien seule source de vie, l'amour fraternel. Voilà, c'est ça. Mais attention, ça devient plus compliqué parce qu'on nous dit que cette, cette rosée, d'accord, elle irrigue notre temple, mais elle vient du mont Hermon. Alors le mont Hermon, là je ne le savais pas, j'ai dû chercher dans mes livres, j'avoue. Le mont Hermon, c'est une montagne qui est au nord-est du pays et qui est tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire que en fait, c'est la frontière d'Israël, le Mont Hermon. Et quand on, sort du, quand on dépasse le Mont Hermon, on n'est plus chez soi. Et de l'autre côté du Mont Hermon, il y a même des gens pas très sympathiques, d'après la Bible. En particulier, on trouve Og, le roi de Bazan. C'est un méchant dans les psaumes, je crois. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, les psaumes ne l'aiment pas du tout. Et donc, l'Hermon, c'est le lieu de ma relation, ce coup-ci, pas simplement avec mes frères et mes sœurs, mais aussi avec ceux de l'extérieur. C'est le contact avec les autres qui ne sont pas mes frères. Eh oui, parce que ce n'est pas évident. Hein. Et ce que dit le psaume, c'est que finalement c'est même de là que peut venir ce qui peut faire vivre ma foi, dans ma relation même avec mon ennemi, dirais-je, ou celui qui n'est pas mon frère. Oui, parce qu'il est bon pour des frères d'habiter unis ensemble, ça c'est très bien formidable d'être avec ceux qu'on aime et c'est sympathique, agréable et très bienfaisant, je vous l'ai dit. Mais en même temps, ce que dit le psaume, c'est que cette rosée, si elle veut être vraiment efficace, d'une certaine façon doit venir de l'extérieur, de ceux qui sont au-delà de nos frontières. Et c'est aussi notre mode de relation avec ceux qui sont différents de nous que peut venir ce qui peut irriguer toute notre vie personnelle et notre vie spirituelle. Donc oui, même le, notre montsillon, notre relation à Dieu, notre culte, eh bien, il va aussi être irrigué et vitalisé par la manière avec laquelle eh bien, nous savons gérer notre relation avec ceux qui sont les plus éloignés de nous. Parce que si on est replié sur soi, on meurt, il faut s'ouvrir, il faut être uni avec son frère, mais aussi accueillir l'étranger, son ennemi. Et ça, nous dit le psaume, ça n'est pas rien parce que ça donne la bénédiction, c'est le dernier verset, ça donne la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vous voyez, c'est tellement important. Mais j'ai oublié quelque chose dans mon, dans mon explication. J'ai oublié le premier verset du psaume. « Cantique pour monter » de David. « Quantique pour monter » alors, on dit que c'était parce que c'était un psaume des degrés, un psaume des montées, un psaume qu'on chantait en pèlerinage pour monter les escaliers qui menaient au temple ou, ou quand on montait à Jérusalem. Mais en même temps, moi, je lis le psaume comme c'est et je vois quantique pour monter, c'est-à-dire pour s'élever à Dieu, autrement dit. Et je me dis, tiens, c'est quand même étonnant. Voilà un cantique qui est pour monter et dedans, il n'y a que des choses qui descendent. C'est l'huile sur la tête qui descend sur la barbe, qui descend sur la barbe d'Aaron. C'est comme... Euh, et qui descend sur la frange des vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les monts Sillon. Il n'y a que des choses qui descendent. Donc voilà un psaume pour s'élever, et en fait, il n'y a que des choses pour descendre. Psaume pour monter, évidemment, c'est pour s'élever vers Dieu. Et comment peut-on s'élever vers Dieu Eh bien, avant tout, en recevant ce qui vient vers nous, en accueillant la grâce de Dieu en accueillant l'autre et en accueillant même l'étranger. Et du coup, cela nous veut dire que l'amour du prochain, voyez-vous, ce n'est pas, pas une sorte de vision héroïque en disant « il faut que je m'élève dans l'amour, que je grandisse dans ma capacité à aimer, que je sois de meilleur en meilleur, de plus, de plus en plus parfait. » Ce n'est pas ça la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est de recevoir. Et donc pour m'élever, eh bien, je reçois ce qui m'est donné c'est tout différent, c'est de laisser couler sur soi la grâce et l'amour. Parce qu'effectivement, nous ne pouvons aimer que si nous nous savons aimer, et nous ne pouvons vraiment aimer notre prochain que si nous arrivons à, à accepter d'être aimé par Dieu et par les autres. Donc oui, on s'élève à Dieu en accueillant la grâce, Dieu et le prochain et même le lointain. Et puis le psaume est dit, quantique pour s'élever de David, bon, de David, finalement, est-ce qu'on s'en fiche un peu de savoir qui a écrit ce psaume, que ce soit David, Salomon, Moïse, Tartampion, enfin, ça n'a aucun intérêt, sauf si, vous savez, que David, ce sera ma dernière leçon d'hébreu, je vous promets, David est un nom propre, mais c'est aussi un mot commun en hébreu. « Dode » en hébreu, ça veut dire « l'amour ». Donc David, c'était Monsieur Amour, si vous voulez, mais en français, ça n'apparaît pas. Et donc, Cantique de David, ça peut se, se dire aussi Cantique de l'amour, pour chanter l'amour, Cantique pour s'élever et chant de l'amour. C'est un titre magnifique, n'est-ce pas Parce qu'on parle de l'amour de Dieu à la base. Et l'amour, c'est une relation dans les deux sens. Effectivement, c'est une relation que l'on reçoit de Dieu et que l'on donne aux autres. L'amour est à double sens. Comme l'échelle de Jacob, vous savez, Jacob qui voit une échelle entre le ciel et la terre avec des anges qui montent et qui descendent. L'amour est une respiration, aller vers l'autre et recevoir de l'autre et c'est tout le mouvement de la vie. Donc on donne et on reçoit, on sait recevoir des autres avec gratitude et aussi on sait donner. Aimer, c'est ce qui fait le nœud entre l'amour de l'homme qui va et l'amour de Dieu qui va vers l'homme ou qui va vers Dieu et ce véritable amour fraternel eh bien c'est ce qui bénit toute notre vie, ce qui bénit notre relation à Dieu, ce qui bénit notre obéissance à Dieu et alors notre foi, notre religion devient vivante, ne se dessèche pas et elle donne la vie éternelle alors juste un dernier mot ce psaume je vous l'ai dit, je l'aime beaucoup mais il m'est évidemment déjà arrivé de prêcher dessus et ça a fait effet, un effet pervers. C'est que certains m'ont dit, ben c'est très beau ce que vous dites, mais j'aurais jamais pu trouver ça, parce que vous ne connaissez peut-être pas tous l'hébreu, ce qui d'ailleurs est une erreur. Il est encore temps. 22 lettres au lieu de 26, c'est plus facile que le français. Hein. Et certains me disent, mais c'est... Alors je vais vous dire, c'est vrai que je me suis un peu amusé. Je me suis un peu amusé à faire de la, de la virtuosité biblique. Donc... D'abord, si vous venez là, ce n'est pas pour dire ce que vous auriez pu trouver tout seul, sinon restez dans votre lit. Et puis d'autre part, sachez qu'on n'est pas obligé de s'amuser à de telles euh, pirouettes pour comprendre le texte biblique. Le texte biblique peut se lire à tous les niveaux. Et en effet, ce n'est pas grave si vous, avez, si vous étiez passé à côté de la barbe d'Aaron. Simplement si vous gardiez le premier et le début, le début et la fin du psaume, vous avez tout. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter unis ensemble, c'est là que Dieu donne la bénédiction et la vie pour toujours. Amen.